Aujourd'hui, je m'entraîne pour aller bosser chez Groupama Loire-Bretagne. Vous connaissez l'enseigne comme moi, il recrute beaucoup en ce moment. On y va Alors, Géry, tu t'entraînes pour venir travailler chez Groupama bah, Effectivement, Bernard, et en plus, j'ai vu que tu recrutais beaucoup en ce moment, que tu avais des jobs pour moi. On en discute ensemble Eh bien, bah, écoute, suis-moi, on va en parler. Merci. Bernard, merci beaucoup pour l'accueil sportif. Présente-moi, Groupama Loire Bretagne. Eh ben, Groupama Loire Bretagne, c'est une entreprise qui est centenaire, qui exerce son activité sur six départements, les quatre départements bretons plus la Loire Atlantique et le Maine-et-Loire, qui a 300 agences sur le territoire. Donc tu vois une très grande proximité avec ses clients. Aucun de nos clients n'est à plus d'un quart d'heure de voiture d'une agence Groupama. Et en vélo aussi. <rire> Et quels sont vos chiffres clés Alors, euh, Groupe maloire bretagne c'est 915 millions de chiffres d'affaires réalisés par 2120 collaborateurs. Et un résultat net comptable en 2017 d'environ 30 millions d'euros. Donc tu vois, une entreprise solide. Solide. Okay. Oui. Et quelles sont euh, tes actualités en ce moment bah, L'actualité de Groupe maloire- bretagne c'est l'amélioration permanente, constante de la qualité du service à nos clients. Donc on met beaucoup, beaucoup l'accent là-dessus. Et parallèlement, on développe beaucoup d'innovations technologiques pour accompagner nos produits d'assurance avec des services complémentaires. Et on est là sur un domaine qui est un domaine très technologique, sur lequel on est véritablement très engagé. Alors il paraît que tu recrutes en ce moment, c'est ça Ah oui, on recrute parce qu'il y a une vraie dynamique chez Groupama Loire-Bretagne. Donc on recrute une centaine de CDI d'ici janvier 2019. Et puis on a également sur l'année une centaine d'alternants et de stagiaires au sein de l'entreprise. Et alors sur quel job exactement Alors on a trois types de jobs principaux sur lesquels on recrute. D'abord des conseillers commerciaux, des conseillers à distance et puis des gestionnaires de prestations sinistres. Alors, ce job m'intéresse, moi, mais euh, j'ai besoin de savoir quel type de patron tu es, toi Ah, ça, c'est mes collaborateurs qui devraient <rire> le dire. Mais euh, je crois que je suis un patron qui délègue, qui donne des responsabilités et qui permet à chacun d'avoir de l'autonomie pour, pour s'épanouir dans son métier. Et alors, Bernard, les qualités qu'il me faut pour rejoindre tes équipes Ah, bah, il faut d'abord que tu sois très centré client. Ça, c'est indispensable. Et puis, il faut que tu sois euh, attentionné, efficace et, et engagé. Ça, c'est essentiel également. Je ne suis pas obligé de faire du vélo Non, on ne te demandera pas de faire le Tour de France avec notre équipe cycliste Groupama. Non. <rire> Merci. Et alors, pourquoi travailler chez Groupama plutôt qu'ailleurs finalement alors bah Chez Groupama, on ne fait pas que travailler. On est dans un univers qui a des valeurs, des valeurs mutualistes, des valeurs de service et de proximité. Et puis, il y a une qualité de vie au travail chez Groupama qui est reconnue par tout le monde. Eh bien les deux, prévenir et guérir. Notre job, c'est de prévenir les risques, mais si le sinistre survient, on doit le prendre en charge du mieux possible. Alors, Chez nous, on dit « rurbain », c'est-à-dire que nous sommes présents dans les grandes villes, mais nous sommes très présents dans les campagnes, car nous sommes un acteur de la lutte contre la désertification. Oh sans hésiter, le Tour de France, tu l'as compris Cerise, sans hésiter, c'est notre égérie depuis toujours, avec sa belle robe à pois vert. Les deux, nous sommes un assureur généraliste, particulier, professionnel, agriculteur et même les collectivités locales. Bah, si tu saisis ta chance de venir travailler chez Groupama, tu auras de très belles opportunités de carrière, je te le garantis. Bernard, merci beaucoup pour la découverte de l'entreprise et ces quelques kilomètres passés ensemble. Ben, je t'en prie, Géry, c'était un plaisir. Puis maintenant, je t'invite à aller découvrir tous nos jobs avec tes futurs managers et collègues sur les différents sites de Groupama Loire-Bretagne. Cool, merci. Des jobs que je vais tester pour vous. Et puis, je vous invite dès maintenant à postuler pour rejoindre les équipes de Groupama Loire-Bretagne. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série Groupama.